Commencer l'enregistrement, ce qui va permettre aux étudiants qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui, notamment pour cause d'examen, euh, de pouvoir regarder euh, ultérieure, ultérieurement cette réunion d'information. Euh, donc, on va se donner jusqu'à 14 heures. La réunion va être en deux parties. Euh, une première plutôt sur euh, une présentation. Euh, voilà, de ce que c'est, de ce qu'est la césure éduc. Et une deuxième partie pour les questions-réponses. Voilà. Ce qui euh, vous permettra aussi, si vous avez euh, préparé des petites questions ou si tout n'est pas clair pour vous, euh, de pouvoir, euh, euh, voilà, vous, euh, vous exprimer et vous informer. Alors, je regarde si parmi les participants, on a aussi nos trois étudiantes qui sont actuellement en césure éduque à Pécs, en Hongrie. Je ne les vois pas pour l'instant, mais peut-être qu'elles vont nous rejoindre en cours. Voilà. OK. Euh, si vous souhaitez recevoir la présentation euh, à la suite de cette réunion, euh, vous pouvez mettre euh, votre adresse mail en message privé à Anne-Sophie Bro euh, dans le chat. Et, euh, et comme ça, on vous enverra la présentation à la suite. Euh, on commence. Alors. Pour commencer, la Césure Eduque, en fait, c'est un, un dispositif, c'est une nouvelle mobilité qui est proposée dans le cadre de l'université européenne Eduque, dont fait partie Rennes depuis 2019. Eduque, ça veut dire European Digital University. Euh, c'est une, euh, voilà, une nouvelle manière pour les universités de développer des relations privilégiées et de, voilà, de faciliter et de développer aussi les mobilités des étudiants notamment, mais aussi des personnels. Donc Grenin fait partie d'EDUC, euh, tout comme l'université de Paris-Nanterre, l'université de Potsdam, l'université de Brno, l'université de Pech et l'université de Calgary. Euh, je vous présenterai un petit peu plus en détail euh, les universités euh, membres euh, à la suite. Euh, L'objectif de l'université européenne EDUC, c'est de développer des, des nouvelles mobilités, euh, d'expérimenter aussi des nouvelles choses au niveau européen. Donc, notamment des mobilités physiques, des mobilités euh, virtuelles aussi, avec des cours partagés en ligne, mais également des mobilités euh, hybrides. Donc, euh, voilà, en partie physique et en partie virtuelle. Évidemment, pour, pour les étudiants, c'est l'occasion de développer de nouvelles compétences, euh, d'internationaliser euh, les parcours, euh, les cours, euh, de pouvoir interagir davantage avec des étudiants euh, dans d'autres pays européens, de développer des nouvelles compétences euh, et notamment des compétences qui sont pas forcément dans le, le domaine d'études habituel, mais de s'ouvrir aussi à de nouvelles disciplines et notamment voilà avec des nouveaux modes d'apprentissage aussi euh, collaboratifs, en ligne, etc. Euh, pourquoi cette, cette ouverture est intéressante pour vous euh, C'est, on va dire, une, une occasion de, de personnaliser votre parcours académique notamment en, voilà, en ayant la possibilité de, de suivre de, de nouvelles matières, de vous ouvrir aussi un nouveau champ disciplinaire, euh, de prendre des cours de langue, par exemple, là, qui sont voilà, en cours de création. Certains sont déjà inscrits à des cours de langue d'italien, d'anglais. Il y a déjà eu des, des propositions de fête. Et puis, évidemment, ben, voilà, de développer aussi votre, vos compétences, euh, et puis de, de pouvoir les valoriser aussi sur votre, sur votre CV. On poursuit. Alors, l'objet de notre réunion aujourd'hui, on est bien sur la césure EDUC, ou en anglais EDUC GAP Year. Euh, c'est une nouvelle mobilité, justement. Euh, ça fait partie des nouvelles mobilités euh, proposées dans le cadre euh, d'EDUC. Donc, ce sont les partenaires européens qui travaillent à développer euh, cette nouvelle mobilité. Alors, qu'est-ce que c'est euh, si vous avez déjà connaissance de, du dispositif Césure, en fait, ça s'intègre complètement dans ce dispositif qui est actuellement en cours à Rennes 1. Euh, donc, en fait, une césure, c'est prendre le temps, faire une pause dans ses études, Alors, soit pour euh, euh, faire autre chose que des études, donc développer des compétences professionnelles, par exemple, partir en stage ou alors euh, faire une vraie pause et partir à la découverte du monde en voyageant, même si en ce moment, ce n'est pas trop possible. Là, la césure éduc, c'est une césure de formation. Donc, c'est réservé à un ou deux semestres de formation au sein d'une des universités partenaires éduc. Euh, ça ne s'inscrit pas euh, dans le cadre de votre diplôme. C'est-à-dire que si vous faites, euh, durant votre licence, une année de césure euh, dans une des universités éduc, ça ne comptera pas euh, pour, votre, pour votre diplôme. Par contre, ce sera inscrit à votre supplément au diplôme. Euh, L'idée avec cette césure éduc, c'est de pouvoir étudier des matières différentes de celles que vous étudiez actuellement dans votre formation et de s'ouvrir justement à de nouvelles disciplines. Alors, soit euh, on va en parler plus largement tout à l'heure, mais soit dans un objectif de personnalisation de votre parcours, soit dans un objectif de réorientation, par exemple. On peut faire une césure éduc euh, de la licence 1 au master 2, euh, tout comme. Voilà, ça s'inscrit en dispositif césure. Donc, euh, euh, l'idée, c'est que l'étudiant euh, conserve le bénéfice de son inscription à son retour de césure. Donc, vous restez bien étudiant à Rennes 1. Simplement, vous êtes mis dans une catégorie euh, en césure et vous conservez, euh, voilà, votre place euh, pour votre retour. Euh, si retour il y a. Mais par contre, vous avez obligation euh, d'être inscrit à Rennes 1. Et puis, euh, grâce euh, voilà à, à l'Université européenne Éduc, on a une, la possibilité d'offrir aux étudiants sélectionnés une bourse de 900 euros par mois sur dix mois maximum, donc ce qui correspond à environ deux semestres d'études. Vous pouvez faire le choix de candidater pour partir un ou deux semestres euh, dans une ou deux universités Éduc. Vous pouvez, par exemple, faire le choix de passer le premier semestre à l'université de Cagliari et le deuxième semestre à l'université de Mazaric, en République tchèque. Alors, la césure est pourquoi, quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce qu'elle est développée à Rennes, là, en ce moment? L'idée, c'est d'offrir aux étudiants vraiment une personnalisation de, du parcours, un enrichissement du parcours académique. Euh, parce que ben, des fois on, voilà, on a choisi d'étudier le droit mais pour autant on était fortement intéressé par l'histoire et, euh, et donc voilà ça vient euh, on va dire compléter en fait vos connaissances euh, l'idée c'est aussi de découvrir voilà de, de, de permettre à votre curiosité d'être nourrie et de s'ouvrir sur un autre champ d'études ou alors euh, de euh, confirmer ou euh, une réorientation par exemple donc, je ne sais pas, vous étudiez la chimie et, et vous êtes en grand questionnement et vous vous demandez si vous n'auriez pas mieux fait de partir en informatique. C'est peut-être l'occasion de, voilà, de tester cette potentielle réorientation. Des compétences européennes, évidemment, on est vraiment sur de l'ouverture européenne à travers cette, ce semestre d'études des compétences linguistiques évidemment, puisque quand vous allez étudier à, à l'étranger, euh, en toute logique, vous suivez des cours soit dans la langue du pays, soit en anglais et donc euh, voilà, ça vous permet de développer ces compétences-là. Et puis interculturel, puisque évidemment vous êtes baigné dans la culture du, du pays et de la ville qui vous accueille et entouré d'étudiants internationaux et locaux. Alors la césure éduc, euh, elle est reconnue euh, à travers deux choses, la mise en place d'un certificat éduque, que les partenaires sont en train de. Les partenaires européens, donc les six universités européennes sont en train de mettre en place, qui attestera de, de cette expérience de césure euh, à l'étranger. Et puis aussi, spécifiquement à Rennes 1, il y a la possibilité de valider six crédits ECTS euh, à l'issue de cette expérience. On va en parler davantage tout à l'heure. Alors, euh, il y a cette possibilité pour l'étudiant. Euh, évidemment, il y a un engagement, donc il y a la signature d'un contrat de césure. L'étudiant qui part en césure éduc euh, s'engage à assister à tous les cours sur lesquels il est inscrit, à passer les examens, comme tous les autres étudiants, et puis à produire un rapport euh, intermédiaire et final. Alors, intermédiaire dans le cas où il s'agit d'une mobilité de deux semestres, et uniquement final s'il s'agit d'une mobilité de un semestre. Euh, je regarde si. Je vous ai tout dit là-dessus. Donc, pour le moment, euh, voilà, je, on présente. Et puis, euh, n'hésitez pas à garder vos questions en tête euh, pour qu'on puisse euh, échanger euh, au moment des questions-réponses. Alors, je vous présente euh, rapidement les universités partenaires. Donc, chaque université nous a envoyé voilà, une petite... Euh, une petite slide de présentation très rapide de son université. Euh, alors L'université de Potsdam, euh, qui est située en Allemagne, euh, elle est située à, au sud-ouest de Berlin, environ 30 minutes en train. Euh, C'est une jolie ville euh, avec un campus qui est récent, euh, avec trois sites euh, dans la ville et avec on va dire des formations généralistes vous pouvez voir là avec cette faculté. L'université voilà. de Mazaric en République tchèque est située dans la ville de Brno, c'est une ville qui est jumelée avec, avec la ville de Rennes, c'est une ville étudiante un petit peu comme Rennes qui a un haut potentiel au niveau du digital qui a développé euh, pas mal de choses, ils sont assez à la pointe. Euh, ils ont une grande offre de formation en anglais, euh, donc pas besoin de parler le tchèque pour euh, aller étudier à l'université de Mazarik. Alors, ensuite, nous avons l'université de Petsch en Hongrie. C'est une université qui est située à environ 200 km au sud de Budapest, voilà, dans le sud de la Hongrie. Euh, pareil que l'Université de Mazarik, c'est une université qui a euh, une grande offre de formation en anglais. Euh, voilà. C'est une très jolie euh, ville, la ville de Pech. j'y suis allée. C'est très sympa, c'est une ville à taille humaine, une ville étudiante. Euh, voilà, Pareil, euh, transdisciplinaire, il y a, y a vraiment énormément de, voilà, de, de facultés et de thématiques enseignées en anglais. L'université de Cagliari, qui est euh, on va dire la, la capitale de la Sardaigne, en Italie, euh, donc euh, l'île jumelle au sud de la Corse. Euh, C'est une université euh, où là, par contre, il y a moins de cours en anglais. Euh, il y a une petite offre quand même, mais euh, on vous conseille de, voilà, de pouvoir euh, de maîtriser l'italien, on va dire, dans la mesure où vous aurez plus de choix. Euh, en termes d'offres de formation. Voilà, Il y a six facultés à l'université de, de Calgary. Évidemment, vous pouvez vous rendre euh, sur les sites internet des différentes universités pour en savoir davantage. Euh, on vous le conseille vraiment voilà, d'aller faire un tour euh, sur ces différents sites. Donc, vous pourrez euh, bah, voilà, euh, cliquer sur ces liens euh, quand vous recevrez... Euh, la présentation par mail, et puis euh, sinon, n'hésitez pas à faire une recherche sur Internet, tout simplement. Alors, plus concrètement, euh, la Césure éduc, si vous êtes intéressé, il y a des départs à partir de, enfin, qui, qui, des, des nouveaux départs à partir de septembre 2021. Euh, pour candidater, il faut euh, nous envoyer votre candidature pour le 17 mai. Euh, prochain. Alors il y aura euh, une, une, une sélection qui se fera en deux temps. Euh, un premier temps lors d'une commission euh, césure éduque avec les partenaires européens concernés, qui se fera euh, autour du 10 juin. Et dans un deuxième temps, les dossiers seront étudiés en commission de césure Rennes euh, le 22 juin. Euh, donc avec une réponse euh, définitive euh, fin juin. Alors, euh, ce que je voulais vous dire là-dessus, euh, au niveau des critères de sélection, puisque c'est des questions qu'on reçoit régulièrement, euh, il n'y a pas de sélection sur critères sociaux, euh, il y a une sélection sur dossier et sur les motivations qui sont exprimées dans ce dossier. Euh, il y a une lettre de motivation qui est demandée, et là on va euh, évaluer euh, bah, votre argumentaire tout simplement. Sur les motivations qui vous, voilà, qui vous portent à candidater. Donc, en termes de développement de nouvelles compétences, ça, c'est vraiment euh, un des objectifs, en fait, principaux de la césure éduc, c'est de développer des nouvelles compétences. Et en quoi ces compétences s'inscrivent dans votre parcours? En quoi elles sont une plus-value pour votre parcours académique et votre insertion professionnelle? Il euh, y a aussi tout un axe, euh, voilà, linguistique, euh, culturel, euh, voilà, où là, on vous demande évidemment euh, quelles sont vos, vos motivations pour aller euh, faire une césure éduque euh, à l'étranger. Alors, comment candidater euh, L'important, c'est euh, déjà de s'informer sur le dispositif de césure, euh, plus largement, euh, sur le site du SOI notamment, donc là vous avez le lien en bas de page. Euh, la césure s'inscrit bien dans le dispositif ren de la césure et suit les règles de la césure. Donc, on vous demande de lire attentivement le règlement sur la césure, mais aussi le règlement sur la césure éduc, euh, qui vient donner quelques compléments d'information par rapport au règlement césure. Il faut évidemment euh, compléter un formulaire de demande de césure (renin en français) qui est disponible à la fois sur le, le site internet du Soi et à la, à la fois sur le, la page césure éduc. Euh, et là, on vous demande de cocher la case euh, valorisation des compétences. Alors, pourquoi on vous demande de cocher cette case Parce que tout simplement, de toute manière, dans le cadre de la césure duc on vous demande de produire un rapport ou deux rapports, intermédiaires et finaux. Et c'est grâce à ces rapports-là, finalement, que vous pourrez valoriser ces, ces six crédits ECTS qui sont sous-entendus dans valorisation des compétences. Euh, c'est explicité hein, dans, le, dans le formulaire de, de demande de césure. Donc là, on vous demande de cocher cette case et par conséquent de, de solliciter euh, un enseignant à Rénin. Donc ça peut être un enseignant, ça peut être votre responsable de formation, ça peut être euh, voilà un enseignant avec qui vous avez euh, une relation privilégiée ou avec qui vous vous entendez bien et à qui vous souhaitez demander d'être votre référent durant euh, votre mobilité éduc. Donc lui, il sera votre référent pédagogique Rénin euh, durant votre mobilité. Cet enseignant, il faut lui demander euh, de compléter et de signer l'espace réservé aux référents pédagogiques dans le dossier de césure. Voilà. Euh, vous cochez évidemment qu'il s'agit d'une césure éduque dans le formulaire. Le deuxième formulaire que vous aurez à compléter, c'est le formulaire de demande de bourse césure éduc. Celui-ci, il faut le compléter en anglais. Très important parce que c'est le formulaire qui va servir à communiquer votre profil, votre candidature auprès du de l'Université partenaire européenne euh, au sein de laquelle vous souhaitez aller étudier. Il faudra également fournir une attestation de niveau de langue B2. Alors, si vous souhaitez suivre des cours en langue locale, euh, par exemple en allemand ou en italien, euh, vous devrez produire une attestation de langue de niveau B2 en allemand ou en italien. Si vous souhaitez suivre des cours en anglais, il vous faudra fournir une attestation de compétences en anglais, de niveau de langue B2 en anglais. Si vous souhaitez suivre des cours dans les deux langues, langue locale et anglais, il faudra fournir deux attestations euh, de niveau de langue. Alors, ces attestations, vous pouvez les demander à vos professeurs, à vos enseignants, euh, à Rennes 1 qui sont en capacité de, de produire ces attestations de niveau. On ne vous demande pas d'aller payer un certificat euh, TOEIC ou CLESS euh, pour justifier de ce niveau, mais simplement un, <coughs> voilà, une, une, une déclaration en fait de votre enseignant. Euh, Suffit. Si vous n'arrivez pas à avoir cette, euh, cette attestation par votre enseignant, euh, on peut aussi euh, envisager de, voilà, de récupérer euh, d'autres attestations, euh, comme quoi vous avez, euh, voilà, euh, je ne sais pas, par exemple, votre, votre relevé de notes euh, de, note, euh, de, de licence 2 avec votre note en anglais, par exemple. Voilà. Mais n'hésitez pas en tout cas à demander à vos enseignants de, de cette, cette attestation-là. Donc là, en bas de page, euh, on a mis les, les liens utiles où vous aurez toutes les informations sur le dispositif Césure et aussi sur spécifiquement la Césure EDUC. Vous pouvez prendre contact avec l'équipe EDUC, on a noté l'adresse mail en bas de page. Sur la page Internet de la Césure EDUC, euh, il y a une foire aux questions avec euh, tout plein de questions qui ont été euh, centralisées suite au, justement aux différentes demandes des étudiants. Et, euh, et donc, n'hésitez pas vraiment à aller la consulter parce que souvent, il y, y a les réponses, en fait. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir euh, passer aux questions. Alors, ce qui est sympa quand on échange, c'est de pouvoir allumer sa caméra. <rire> euh, vous pouvez lever la main. Il euh, doit y, a, y a avoir un petit... Euh... Une petite icône qui doit vous permettre de lever la main, normalement. Euh, voilà, je vais fermer la, la présentation et puis on va pouvoir échanger. Alors, si j'y arrive, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions Je vais essayer de mettre mon... Bon, bonjour. bonjour alors, deux je secondes, me... je n'ai mon... pas levé la main, je ne sais pas, pas si on peut. Sinon, J'entends pas très bien, j'espère que le son va fonctionner. Bonjour, est-ce que vous oh. m'entendez Ah non, je ne vous entends pas, j'enlève. Sans les écouteurs, alors Alors, bonjour Nathan. Bonjour, vous m'entendez Allô, allô. Ah, je ne vous entends pas. Je ne sais pas ouais. si les autres vous entendent. Nathan, euh, si, sinon, peut-être euh, tu dis ta question et je vais le taper dans le chat. Oui, bah, ma question, ouais, c'est de savoir si. A priori, si j'ai un problème de, de son. Euh, de faire une césure, une césure éduque euh, après un M2, sachant que là, je suis, enfin j'ai fait la procédure parcours sup pour me réinscrire en L1. Euh, bah, Est-ce que c'est possible du coup J'essaye de résoudre le problème. Je vais, je vais l'écrire dans, okay. dans le chat. Ah ça... oui, tu, tu peux l'écrire Oui. Okay. C'est bon, je vous entends. Vous m'entendez Oui, okay. c'est bon. Désolé. Donc, ma, ma question, c'est est-ce que c'est possible de faire une césure Éduque euh, après un M2, sachant que je suis également euh, repassé par la procédure Parcoursup et que je suis inscrit en L1 Enfin, j'espère je, être inscrit. Euh... Oui, Alors, <rire> c'est vrai que votre cas, il est un peu particulier. Non Alors, euh, mmh. en théorie, oui, vous pouvez faire une césure éduque, enfin, euh, de manière générale, une césure à partir du moment où vous, vous êtes inscrit à l'université pour l'année suivante. OK. Donc, euh, là, a priori, même si c'est un cas de figure un petit peu particulier, euh, on... Enfin, je vous conseillerais de, euh, de poursuivre votre démarche. Je vous conseille quand même d'envoyer un mail euh, au SOI à Sylvie Bertin. Je ne sais pas si vous avez okay. déjà eu contact avec elle. C'est la référente je Césure là, au, en soi, fait, mais... au SOI. Est-ce okay. que c'est est elle mais qui pourra vous dire mail, si, pas... euh, si votre statut vous le permet Ok, okay ben je vous remercie alors est-ce qu'on a d'autres questions pas hésiter c'est le moment euh, moi j'ai une question euh, par rapport aux critères de sélection ouais. est-ce que vous m'entendez oui on vous entendez euh, du coup euh, ouais. vous avez dit qu'il fallait un projet cohérent tout ça mais est-ce qu'il y a des euh, euh, des critères spécifiques qui ferait que euh, on puisse ne pas être accepté. Par rapport, euh, si on dit qu'on veut aller en césure pour faire la fête tout ça, euh, je me doute qu'on ne sera pas pris. <rire> mais est-ce qu'il y a des critères spécifiques euh, au delà du, enfin euh, d'un parcours euh, cohérent Alors les critères ils sont listés. Pas un nombre de places limitées. Euh... Alors on a effectivement un nombre de bourses euh, limitées euh, jusqu'en 2022. Parce que là il s'agit d'une nouvelle mobilité. Euh, qui est financé dans le cadre de, de, du projet européen Université Européenne Éduc. Euh, et on a des financements jusqu'en 2022, jusqu'à présent. Ouais. Et euh, donc, effectivement, on a un nombre de bourses limité. Je ne peux pas vous dire le nombre parce qu'en fait, ça, ça dépend du nombre d'étudiants qui partiront un semestre ou deux semestres. Voilà. D'accord. Mais au niveau Mais... des étudiants, il n'y a pas de, de limite Pardon au niveau des, des étudiants qui peuvent partir, il n'y a pas de limite Du nombre d'étudiants Oui. Ouais. S'il y a une limite, il y a un nombre de bourses, enfin, il y a un montant global, on va dire, de bourses limitées. Pour l'instant, oui, euh, il n'y a bourses. pas de… Oui, mais il y a des étudiants qui pourraient partir, même s'ils n'auraient pas eu bourse. Alors, la mobilité de Césure-Éduc, elle intègre la bourse. Ah oui, d'accord, voilà. donc il faut forcément… Ah oui, donc c'est en fonction des bourses. Voilà, donc en fait, les deux sont liés, en fait. Quand, vous, quand on vous demande de compléter le formulaire de demande de bourse césure éduc, en fait, c'est le formulaire de césure éduc. D'accord. Voilà. Et c'est grosso modo combien d'étudiants qui partent Parce que là, les étudiants qui sont actuellement cette année en voyage, c'est les premiers à partir, non? Oui, elles sont trois. Elles sont toutes toutes les trois à patch. Elles ont eu la chance de partir mais malgré euh, le contexte sanitaire. Euh... Et là, il y a six étudiants qui ont été, euh, dont les dossiers ont été validés en commission de césure du mois de janvier, de mémoire. Donc, six étudiants qui partent pour sûr en septembre. Mais il nous reste des places. Il nous reste des places. OK, OK. Voilà. Et, et dans le, par rapport à, aux critères de sélection dont vous parliez, euh, dans le dossier de demande de bourse Césure-Éduc, ces critères sont listés précisément, avec un nombre de points attribués pour chaque euh, critère. Donc, quand vous rédigez votre lettre de motivation dans votre dossier, faites bien attention justement à respecter, à, à bien euh, décrire les différents items qui sont demandés. Donc, c'est le développement de nouvelles compétences, c'est le développement de compétences linguistiques, la dimension européenne, l'ouverture interculturelle, euh, ce que ça va vous apporter en termes d'insertion professionnelle, et puis euh, la cohérence justement entre votre projet et le choix des cours, de la liste des cours que vous joignez dans votre formulaire de candidature. Ok, ok, merci. Et, mais du coup, admettons que euh, tous les étudiants qui veulent partir valident euh, tous ces points-là. Enfin, ils les développent tous dans leur lettre de motivation. Qu'est-ce qu'ils feraient s'il y a un nombre limité que certains étudiants euh, pourraient partir à la place d'autres C'est pour ça qu'on a établi une grille d'évaluation. Euh, donc Tous les étudiants en fait, sont notés sur les différents items euh, que je vous ai décrits. Il y a une note de 0 à 4 euh, sur chaque item. Et donc, ben, c'est ceux qui auront les, les meilleures notes, on va dire, euh, qui pourront partir. Donc, c'est vraiment lié à la qualité de, euh, de votre lettre de motivation. Et euh, bien entendu, il faut auparavant que votre dossier soit recevable. C'est-à-dire qu'il faut que votre dossier soit complet euh, par rapport à la, à la césure, euh, au dispositif de césure, notamment. Bien veillez à ça, parce que votre dossier de demande de césure soit complet que vous ayez eu toutes les signatures euh, de voilà de votre responsable de formation de votre enseignant référent il faut également que vous nous envoyiez euh, une demande pour avoir l'avis euh, éduque en amont du dépôt de votre dossier voilà. si c'est pas complet euh, du coup c'est ça c'est un critère en fait ok ok ça marche. Euh, et sinon, au niveau du choix euh, des cours, euh, peut-être pour compléter, donc l'objectif, c'est que vous puissiez euh, euh, compléter en fait euh, votre, votre parcours avec euh, voilà, des matières qui vous intéressent, des matières qui pourraient éventuellement vous servir dans votre projet professionnel. Euh, là, par exemple, je pense à une étudiante qui est en ce moment à patch, qui, euh, qui étudie à l'ISTIC, en informatique, et elle a choisi de suivre des cours en management à Petsch parce que son projet professionnel c'est d'être chef de projet informatique et que la partie management finalement est importante aussi pour la gestion d'équipe. Donc voilà, elle a, elle a choisi de, de développer cette compétence là et sinon les deux autres étudiantes elles sont en phase de réorientation on va dire, euh, il y en a une qui souhaitait se réorienter en diététique et qui, euh, qui du coup s'est inscrite à des cours de diététique euh, en Hongrie. Euh, voilà pour valider son projet professionnel et puis la deuxième euh, qui se pose des grosses questions ensuite à sa par rapport à ses études et, euh, et qui souhaitait tout simplement découvrir un autre, un autre domaine d'études en fait. alors j'ai une question Steve je suis désolée je suis à l'abbaye je ne peux pas parler J'aimerais candidater, mais l'année prochaine, en L3, pour faire une césure entre la L3 et le M1. Dans ce cas, comment cela se passe pour les candidatures, vu que les réponses pour les candidatures en master 1 sont plus tardives Oui, tout à fait, Steve. Ça fait partie, justement, des des, des, des questions dans le, la foire aux questions euh, sur la césure et sur la césure éduc. Donc, il faut que vous ayez effectivement une inscription pour l'année qui suit. Arena. Euh, donc, euh, il faut euh, soit avoir un, une lettre d'acceptation euh, pour le Master 1, et je sais que c'est tardif, mais c'est comme ça. Euh, et en même temps, comme la, euh, comme la, la commission de césure Rennes 1 se déroulera le 22 juin, potentiellement, vous aurez eu vos, votre réponse. Euh, si ce n'est pas le cas, il faut demander... Euh, éventuellement à votre responsable de formation si c'est possible de faire une réinscription en L3. Donc ça peut être une autre L3, ils peuvent éventuellement vous orienter. Ça, ça dépend des composantes, des composantes qui le font et d'autres qui ne le font pas. Donc là, c'est surtout en fait une discussion dans tous les cas à avoir avec votre votre responsable de formation. Si vous envisagez de partir en césure, il faut au plus vite euh, voilà demander un rendez-vous à votre responsable de formation pour pouvoir lui exposer votre, votre projet, en fait, pour qu'il puisse vous soutenir là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Oui, moi j'avais une autre question par rapport aux bourses. Euh... Qu'est-ce qui explique qu'elles soient d'un montant euh, aussi élevé Enfin, 900 euros, je trouve que, que c'est ouais. énorme quand même pour un étudiant euh, par mois. Ouais. vous avez raison. Alors, euh, elles sont d'un montant élevé parce que là, il s'agit d'un financement euh, de l'Agence nationale de la recherche. C'est-à-dire que ce n'est pas un financement classique Erasmus, par exemple. C'est un financement expérimental sur la création d'une nouvelle mobilité expérimentale. Et donc, on a obtenu ces financements-là pour euh, vraiment permettre à tous les étudiants de pouvoir euh, partir et que ce soit financé sur du 100 pas qu'il y ait justement de, de frein financier. Alors, autant c'est vrai que euh, pour, euh, on va dire, euh, euh, l'Allemagne ou l'Italie, euh, c'est un financement qui vous permet de vivre. Euh, autant c'est vrai que ça peut paraître, enfin les étudiants qui sont en Hongrie ou en les Républiques tchèques sont à l'aise, on va dire. Euh, voilà. Il faut savoir que le dispositif Césure-Éduc, Éduc-Gapieur, il est aussi accessible pour les étudiants des universités euh, de mazaric de Pêche, de Potsdam et de Cagliari. Donc là, en ce moment, dans les autres universités, il y a aussi, euh, les étudiants sont aussi en train de candidater, mais pour venir en France. Donc soit à l'université de Paris-Nanterre, soit à l'université de Rennes 1. Et effectivement, il n'y a pas eu de, on va dire, de calcul de la bourse en fonction du, du niveau de vie en fait, local. Donc c'est euh, voilà. tous les étudiants ont la même bourse. Voilà. D'accord. Ah oui, juste euh, du coup, dernière petite question. Euh, par rapport à l'université. Euh... En Sardaigne, on parlait de l'offre de cours en anglais qui n'est pas extrêmement développée par rapport aux mmh. autres universités. Mais est-ce qu'il y a quand même moyen de partir là-bas sans parler un mot d'italien Oui, il y a moyen. <rire> Ça dépendrait des, des facultés ou pas Alors, il y a une liste de cours. Ils nous ont fourni une liste de cours en anglais. Euh... Euh, qui est, qui, donc il y, y a des cours en anglais qui existent, euh, mais il n'y a pas un choix aussi large qu'à l'université de Mazaric ou de Pech, par exemple. Donc les choix fin, sont assez restreints. Donc pour, c'est pour ça que je vous dis, pour les étudiants qui, euh, qui ne parlent pas l'italien, euh, alors à moins que vous ayez de la chance et que les cours qui sont proposés en anglais correspondent parfaitement à vos objectifs. Euh, voilà on, on encourage plutôt à euh, alors soit à partir euh, voilà à sélectionner des cours qui seraient proposés euh, et qui seraient davantage dans le cadre de bah voilà de, de l'objectif de développement des compétences euh, en lien avec votre euh, soit votre filière actuelle euh, voilà pour venir compléter ou soit par rapport à votre euh, envie de réorientation euh, si maintenant euh, vous avez euh, absolument euh, Envie de suivre des cours en Italie sans parler italien, euh, c'est possible, mais le choix est restreint. Il faut le savoir. D'autant plus restreint qu'on encourage les étudiants à évidemment choisir des cours de niveau licence, bachelor. Pourquoi? Parce que euh, comme vous n'êtes pas, n'avez pas étudié ces disciplines-là auparavant, au cours de vos études, eh bien, vous n'avez pas forcément les prérequis euh, pour euh, suivre des cours de niveau euh, même L3 parfois ou master. Donc, on demande aux étudiants de privilégier les, les cours qui sont dispensés au niveau euh, licence, bachelor. Sachant que les étudiants ont la possibilité de sélectionner des cours dans plusieurs composantes. Euh, voilà, l'idée, c'est de pouvoir euh, construire en fait son programme d'études à la carte. Donc, euh, vous pouvez euh, sélectionner euh, un cours en business economics, un cours en italien, par exemple, apprentissage de la langue italienne, un cours en histoire, etc., etc., ça peut être des cours dans plusieurs composantes. Par contre, on vous demande à argumenter le choix de ces cours-là, en quoi ça correspond à vos attentes. Ça peut être simplement parce que vous êtes passionné d'histoire et que vous souhaitez d'un côté eh ben étudier l'histoire et de l'autre. Euh, compléter votre formation euh, voilà en, en économie ou en management mais il faut pouvoir l'argumenter dans votre dossier ok d'accord mais du coup si on argumente euh, bien dans notre dossier que même si on ne parle pas un mot d'italien et qu'on choisit des cours dans plusieurs composantes ça risque pas de nous porter préjudice euh, au, non au niveau si, votre, si, si votre dossier tient la route et que vous êtes euh... Et que vous explicitez bien vos motivations et en quoi ces cours-là euh, vont pouvoir être un plus dans, dans vos études ou dans votre parcours ou pour votre euh, épanouissement personnel. Il euh, n'y a pas de, de souci, c'est recevable. Oui, non, donc c'est assez ouvert, quoi. C'est cool. Ouais, c'est très ouvert, c'est très flexible. Là, on cherche vraiment à ce que mmh. ben, les étudiants puissent explorer aussi différentes voilà euh, opportunités, possibilités, euh, s'ouvrir un peu la tête. Sortir un peu la tête de voilà du, euh, du tunnel dans lequel on se met parfois euh, pendant nos cinq années d'études. Euh, voilà, à la fois faire une pause, euh, s'ouvrir au reste du monde, euh, faire des rencontres et puis euh, développer des nouvelles compétences. D'accord. Alors, on a des questions. Steve, combien de cours doit-on choisir en tout il y a-t-il une limite de CTS Alors, on a fixé euh, en fait le nombre de cours à une équivalence euh, de 30 crédits ECTS. Je dis bien une équivalence parce que ces ECTS-là, vous ne pourrez pas les valider euh, à l'université de Rennes. Il n'y aura pas d'équivalence de CTS. D'accord Cette année de césure, ce n'est pas une année Erasmus. Ça ne prend pas la place d'une année d'études de votre licence ou de votre master. Ça vient en plus. Donc on dit choisir des cours à équivalent de 30 ECTS à peu près. Des fois on tombe pas pile poil, mais c'est euh, voilà l'objectif c'est à peu près 30 ECTS qui correspond en fait, ce qui nous donne un nombre d'heures approximatif en fait euh, par semestre. Donc ça correspond logiquement à peu près au nombre d'heures que vous avez actuellement, au nombre d'heures de cours que vous avez actuellement, qui intègre évidemment aussi le travail personnel. Et donc on dit euh, 30 ECTS. Euh, maintenant, euh, si vous souhaitez absolument en prendre plus, <rire> euh, vous pouvez en faire la demande et l'expliquer aussi dans votre dossier. Voilà que tous les cours que vous souhaitez suivre là et que vous avez listés sont vraiment ceux que vous souhaitez euh, que vous souhaitez suivre. Mais attention au temps de travail personnel. Voilà, on a mis cette cette mesure là, 30 crédits ECTS parce que c'est ce qui paraît être euh, être la norme, en fait, euh, voilà, partout en Europe, au niveau de la charge de travail. Alors, Elsa, bonjour, micro ne fonctionne pas. J'ai une question, si on veut faire un stage ou du bénévolat, est-ce qu'il faut trouver l'organisme d'accueil avant le départ Et peut-on faire un mixte, à savoir un semestre pour suivre des cours et un autre semestre plus pro, donc avec un stage ou du bénévolat Oui, donc dans ces cas-là, en fait, euh, il faut que vous fassiez un dossier de demande de césure, Rénin. Et dans ce dossier, vous stipulez que vous souhaitez faire à la fois une césure éduque sur un semestre et à la fois un césure euh, stage ou bénévolat. Voilà. Et euh, donc ça, c'est votre dossier césure-rénin en français. Et dans votre dossier césure éduc en anglais, vous ne faites mention que de votre semestre d'études. Césure-éduque. Donc par rapport à votre question sur le stage ou le bénévolat, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que là, la césure éduque, on est bien sur une césure de formation. Alors s'il y en a qui souhaitent euh, être bénévole euh, en même temps, euh, très bien en fait, euh, enfin, on ne peut que vous encourager là-dedans, euh, pour le stage, Rennes ne pourra pas vous faire une, une convention de stage si vous êtes en césure de formation. Parce qu'on estime que vous ne pouvez pas à la fois mener de front euh, un semestre d'études et un stage professionnalisant. À moins que ce soit un stage peut-être d'une journée par semaine. Dans ces cas-là, ça peut se discuter. J'espère que j'ai répondu à votre question, Elsa. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question On a encore 30 secondes. Euh, oui, j'ai une question. Bonjour, Paula. Alors, euh, en fait, c'était... Bonjour. Euh, donc, c'est par exemple, si on est admis au programme euh, Éduc, et par exemple, pour ma part, euh, bah, à Cagliari, euh, je voulais savoir, en fait, s'il euh, y avait un dispositif pour qu'on apprenne l'italien directement sur place. Oui. Oui. <rire> Alors, toutes les universités proposent des cours de langue locale gratuitement pour les étudiants. Voilà. Donc il suffira de, ben, vous pouvez l'intégrer à votre à votre programme de cours, à votre liste de cours que vous souhaitez suivre à Cagliari. Et puis évidemment il faudra s'inscrire sur les cours en amont de, de la mobilité ou au tout début à votre arrivée. Et euh, par exemple donc je me suis inscrite à chaque cours mais en anglais et euh, par exemple donc on a huit cours au total auquel on s'inscrit. Et pour l'italien, il faut qu'on enlève un cours en anglais, par exemple, pour s'inscrire dans un cours en italien, ou c'est en plus Alors, ça dépend. Ça, ça peut s'intégrer, il n'y a pas de souci. Euh, si maintenant vous ne voulez pas euh, euh, choisir, euh, supprimer un autre cours, ça peut venir en plus. D'accord. Voilà. Mais ça peut faire partie des 30 crédits ECTS. D'accord. Et parce que du coup, le cours, on peut le trouver comment, l'intitulé. Parce que du coup, j'ai juste les cours proposés en anglais, mais pas exactement en italien. Alors, la... Vous, la... vous êtes allé voir sur le site internet de Cagliari, sur les étudi... euh, pour oui. les étudiants entrants hein, Vous n'avez pas trouvé l'info Bon, bah, écoutez, je vais, la... je vais leur poser la question. Non, merci. Okay. Voilà, cette réunion s'achève. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer un mail voilà, si vous avez plus de, de questions ou si vous avez besoin d'un coup de main, euh, notamment pour la relecture de votre euh, dossier de demande césure éduc. Euh, on est là aussi pour vous accompagner. Par contre, envoyez-nous votre dossier. Euh, avant le 17 mai parce que le 17 mai c'est la date euh, la date finale hein, de, des dossiers finaux j'ai une question euh, encore euh, s'il vous plaît euh, c'est pour le la formulaire de la demande de bourse c'est aussi le 17 mai qu'on doit l'envoyer' enfin, oui, c'est le 17 mai ouais les deux dossiers aussi le dossier de alors dossier de... idéalement les deux dossiers parce qu'on a on a besoin de s'assurer que votre dossier de demande de césure est complet euh, mais le plus important pour nous, c'est le dossier de demande de bourse, césure éduc en anglais. D'accord. Voilà. Mais l'autre dossier, en fait, est complémentaire. Euh, mais à la date du 17 mai, on vous demande pas obligatoirement de le fournir parce que euh, je crois que la date officielle à Rennes 1, ça doit être autour du 10 juin pour le renvoyer, quelque chose comme ça. Donc, on peut pas vous demander euh, voilà obligatoirement de nous le renvoyer pour le 17 mai celui-ci. Bien que euh, ce soit euh, quand même euh, euh, pas mal de l'avoir, même s'il n'est pas finalisé, finalisé, même si vous n'avez pas toutes les signatures, par exemple, à ce moment-là, euh, mais pour qu'on ait le, une idée de votre, de votre dossier en, en français. D'accord, merci. Voilà. Donc, votre dossier de demande de césure générale, il est à envoyer à, au soin à Sylvie Bertin, il y a une adresse mail aussi pour la césure. Vous avez toutes ces infos là sur la page du soin euh, Dès lors qu'il s'agit d'un dossier de césure éduc, euh, nous on aime bien l'avoir aussi, parce qu'en fait il y a des compléments d'information qui se trouvent dedans, et comme on ne veut pas vous demander euh, forcément à chaque fois deux fois la même chose, euh, c'est important de nous l'envoyer aussi. Et les dossiers de demande de césure éduc, euh, ils sont bien à envoyer à l'adresse mail. Euh, Éduc Université Européenne, euh, que, vous avez, euh, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, eh bien, écoutez, merci d'avoir euh, participé à cette réunion. On va pouvoir euh, se dire au revoir et merci. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous recontacter au besoin. À bientôt.